Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier cours de commande par ordinateur. Aujourd'hui, nous allons faire une introduction à Arduino. Dans ce cours, nous allons voir qu'est-ce qu'un microprocesseur, un microcontrôleur et on va s'intéresser à la carte Arduino et au logiciel Arduino. On va s'intéresser en premier au microprocesseur ou CPU en anglais Central Processing Unit et euh, en fait, ces microprocesseurs, c'est un circuit qui est nécessaire à l'intérieur d'un ordinateur ou d'un cellulaire pour pouvoir interpréter et exécuter les instructions d'un programme. Donc c'est un peu le cerveau de l'ordinateur, c'est lui qui va faire les calculs pour pouvoir exécuter des grosses applications générales. Donc des applications générales, ça peut être Windows ou un navigateur web. Alors si on regarde sur les photos de la diapositive, en bas à droite, on a le petit MOS Technologie 6502 qui a été créé en 1977. Donc les premiers euh, microprocesseurs ont été créés dans les années 70. C'est vraiment euh, une révolution parce que euh, même avant la création en fait, de ces microprocesseurs, les ordinateurs faisaient la taille d'une pièce entière. Euh, parce qu'on utilisait en fait des lampes à vide lumineuses euh, pour faire nos calculs puis ils étaient vraiment des euh, grosses consommatrices d'énergie, ces lampes-là et ils dégageaient aussi beaucoup de chaleur donc quand on a fait la découverte des transistors eh bien on a pu faire la miniaturisation des calculs pour les ordinateurs et de, de l'apparition des microprocesseurs euh, par contre, les euh, processeurs, les microprocesseurs euh, des débuts, euh, ils étaient conçus spécifiquement pour un seul ordinateur et un seul, une seule application euh, donnée. Okay, on ne pouvait pas rajouter des logiciels dessus, on ne pouvait pas euh, le modifier, c'était vraiment seulement pour une seule application, il faisait juste une tâche. Euh, par contre, cette méthode était vraiment coûteuse dans la conception euh, des processeurs. Donc, euh, il a fallu développer des nouvelles technologies pour faire en sorte que ces microprocesseurs-là, eh bien, puissent euh, faire euh, plusieurs usages. Et donc, on a euh, vu l'évolution de euh, ces microprocesseurs-là. Et on voit au fil, au fil des années, en plus de se faire de plus en plus miniaturisés, ils sont capables de faire de plus en plus de calculs, donc de plus en plus de puissance de calcul. Donc, mes microprocesseurs, c'est pour faire les calculs des grosses applications. Comment est-ce qu'un CPU va interagir avec les éléments dans notre ordinateur donc, en fait, le CPU, c'est la partie centrale de notre ordinateur. C'est là où tous les calculs euh, vont se faire. Donc, si on regarde, on a à droite des entrées et des sorties. Donc, les entrées et les sorties, c'est euh, le clavier, la souris, par exemple. Donc, ça, ça va être des entrées. C'est des choses que l'utilisateur va rentrer des données pour pouvoir faire en sorte que le CPU fait des calculs. Puis, en sortie, ça va être des éléments comme un écran. Okay? Donc, un écran, ça va permettre l'affichage de données. C'est euh, l'utilisateur qui va pouvoir avoir des informations euh, suite au calcul du CPU. Le CPU, lui aussi, il va aller chercher des informations dans la mémoire, dans les mémoires RAM et ROM. Donc, la mémoire RAM, Random Access Memory, c'est une mémoire qui est temporaire, c'est une mémoire volatile, c'est une mémoire juste pour faire des calculs euh, sur le moment, si on veut. Par contre, on a la mémoire ROM, qui est Read Only Memory, et celle-là, c'est une mémoire qui est permanente. Elle n'est pas volatile, donc on ne peut pas la modifier. C'est quelque chose qui va rester dans le temps, okay? contrairement à la RAM, où c'est euh, utilisé pour faire des euh, calculs euh, seulement pour euh, le moment présent, si on veut. Les microcontrôleurs maintenant. Alors, MCU, Microcontroller Unit. Donc, euh, encore une fois, on a toutes sortes de microcontrôleurs, mais le, la différence avec un microprocesseur, c'est que euh, ce microcontrôleur, là, c'est un petit ordinateur qui est euh, abordable, il est économique, mais il a été fabriqué dans le but d'effectuer seulement des tâches spécifiques. Okay? Donc, par exemple, comme afficher l'information sur un micro-ondes ou recevoir des informations d'une manette de télévision. Contrairement au CPU, que lui, il sert à exécuter des grosses applications, des grosses tâches, euh, vraiment faire des gros calculs, et eh bien là, les microcontrôleurs, eux, ils sont spécifiques pour une seule application. Okay Donc les avantages en fait de ces microcontrôleurs là, c'est que c'est vraiment peu coûteux, puis ils consomment moins d'énergie et ils sont vraiment tout en un. Donc, on va avoir à l'intérieur de ces microcontrôleurs le CPU, le ROM, la RAM et les entrées et les sorties. Contrairement à un ordinateur où il va falloir rajouter au CPU la, la mémoire et les entrées et les sorties. On va regarder maintenant à l'intérieur du microcontrôleur. Donc, le rectangle bleu que vous voyez correspond au boîtier du microcontrôleur. Donc, à l'intérieur de ce microcontrôleur, on retrouve le CPU, les entrées et les sorties et les deux différentes mémoires. Ce qu'on a en plus, ça va être l'oscillateur. Donc, l'oscillateur, ce que ça fait, eh bien, ça crée un signal carré qu'on voit bien ici. Et ce signal carré, en fait, il va produire un, euh, un signal pour faire en sorte que le programme euh, s'exécute à une allure stable, donc à un rythme stable. La fréquence du signal carré, donc si le signal carré va plus vite ou va moins vite, eh bien, va affecter la vitesse de calcul, la vitesse d'exécution du microcontrôleur. Donc si l'oscillateur va plus vite, l'exécution des instructions à l'intérieur vont aller beaucoup plus vite. Ou on va retrouver microcontrôleurs-là. Par exemple, dans une maison euh, moyenne, eh bien, on va avoir des microprocesseurs qui vont être généralistes, donc des ordinateurs. Donc, vous avez deux ordinateurs à la maison, Mais ben ça, ça va être des microprocesseurs. Par contre, les microcontrôleurs, on va en retrouver une ou deux douzaines. Et eh bien, on va le retrouver dans tout ce qui est électroménager, comme le boîtier de télécommande, le boîtier de votre micro-ondes, etc., etc. Par exemple, dans une automobile de milieu de gamme, on va retrouver au moins 50 les microcontrôleurs. On va les utiliser pour faire quoi bien On en retrouve un peu partout dans la maison, mais aussi à l'extérieur, Donc, comme dans l'électroménager, dans votre réfrigérateur, votre micro-ondes, votre lave-vaisselle, dans l'électronique domestique, donc dans votre télévision, dans les haut-parleurs... Dans l'automobile, donc pour euh, contrôler un petit peu tout le système à l'intérieur de votre tableau de bord, par exemple. Dans des systèmes embarqués, donc les systèmes embarqués, c'est des systèmes électroniques et informatiques autonomes, souvent en temps réel et spécialisés dans une tâche bien précise. Donc par exemple, euh, comme une imprimante. Une imprimante euh, va être euh, autonome, il y a un logiciel à l'intérieur grâce au microcontrôleur. Dans la robotique aussi amateur, donc nous, en troisième année, vous allez faire, même en deuxième année en fait, vous allez utiliser des microcontrôleurs pour pouvoir faire euh, des robots et euh, vous allez pouvoir en euh, programmer vous-même. Du modélisme, des appareils de mesure, donc comme les appareils de mesure, les multimètres que vous avez, vous allez avoir des microcontrôleurs à l'intérieur etc., etc., il y en a vraiment un peu pour toutes les applications. Il existe différents types de microcontrôleurs, comme les OTP, les One Time Programmable. Donc, comme son nom l'indique, c'est un microcontrôleur qui ne peut se programmer qu'une seule fois. On va pousser le programme à l'intérieur, par contre, on ne va pas pouvoir l'effacer. Les piggybacks, eux n'ont pas de ROM interne, donc ils n'ont pas de mémoire morte. Mais par contre, on peut en rajouter sur le dessus si on le souhaite. Les ARM, qui sont des microcontrôleurs puissants, rapides, mais par contre, ils sont pas mal plus gros. Et généralement, ce qu'on recherche avec des microcontrôleurs, c'est la miniaturisation des applications. Mais qu'est-ce qu'il en est du Arduino dans tout ça alors, on va prendre la définition qui se retrouve sur le site web d'Arduino directement. On nous dit que c'est une plateforme open source d'électronique. Alors, open source, qu'est-ce que ça veut dire C'est une licence qui va permettre d'utiliser, d'étudier, de modifier et de distribuer ce logiciel à quiconque et à n'importe quelle fin. Okay Donc, c'est ça que ça veut dire open source. Alors, une plateforme open source d'électronique programmée puisqu'on va venir programmer la carte Arduino. On va y mettre du code à l'intérieur qui est basé sur une simple carte à microcontrôleur. Donc à l'intérieur de Arduino, on a un microcontrôleur de la famille AVR et un logiciel. Donc on va avoir une carte avec un microcontrôleur dessus, mais aussi un logiciel pour pouvoir programmer en fait notre microcontrôleur. C'est un véritable environnement de développement intégré, bien sûr, parce qu'on peut écrire, compiler et transférer le programme vers la carte à microcontrôleur. Donc en fait, c'est un tout en -un. grâce au logiciel Arduino. On va pouvoir venir simplement programmer la carte à microcontrôleur qui se trouve sur notre carte Arduino. Alors, comme je vous ai expliqué, logiciel libre ou open source, eh bien, c'est un logiciel qui est libre de redistribution. N'importe qui peut l'utiliser et à n'importe quelle fin. On a accès au code source, donc on peut regarder à l'intérieur du logiciel comment est-ce qu'il est programmé pour pouvoir créer des travaux dérivés. Donc on peut utiliser ce code source de ce logiciel là pour euh, le modifier et l'utiliser à nos propres fins pour l'adapter à nos besoins. On a aussi le matériel libre, open hardware. Donc les plans en fait du Arduino sont des plans publics. Donc si vous voulez les utiliser, et eh bien vous pouvez, pour pouvoir recréer vous-même par exemple votre, euh, votre propre Arduino, vous pouvez aussi l'utiliser pour pouvoir créer des shields beaucoup plus facilement comme nous on a le Tiktok Shield. On revient à notre définition du Arduino. Donc on nous parle d'une plateforme, mais qu'est-ce que c'est qu'une plateforme eh bien, cette plateforme Arduino est constituée de l'électronique, donc votre carte Arduino et le logiciel Arduino. Donc, ces deux éléments constituent la plateforme, puisqu'on n'a pas besoin de se soucier de la compatibilité entre les deux, entre l'électronique et le logiciel. Le logiciel peut programmer tout simplement la carte électronique, le microcontrôleur, à l'intérieur. Dans la définition, on nous parle des mots programmés, microcontrôleurs, logiciels et programmes. Comment est-ce que ces mots vont pouvoir, ces éléments vont pouvoir s'accorder ensemble Qu'est-ce qui les lit Le programme, comment est-ce qu'il va intervenir dans notre plateforme Arduino eh bien, on va partir du logiciel Arduino, donc l'environnement de développement de Arduino. On va pouvoir programmer nos lignes de code à l'intérieur de ce logiciel-là et ça va nous créer en fait notre programme. Ce programme-là va pouvoir être transféré à notre carte Arduino, donc va être transféré à l'intérieur du microcontrôleur. C'est comme ça que notre plateforme est tout en un. À l'intérieur du logiciel, on peut inscrire nos lignes de code et le logiciel va pouvoir pousser le programme à l'intérieur de notre carte. La carte Arduino, on, en fait, il y en a plusieurs sortes dans la famille Arduino. Nous, particulièrement, on va utiliser le Arduino Uno. Mais, comme vous voyez, il y en a plusieurs sortes. Donc, le Arduino Nano, Arduino Micro, Arduino 101, etc., etc. Dépendamment de nos applications, on a besoin d'un ou l'autre de nos Arduinos. Euh, on a aussi des clones okay, qui peuvent être utilisés, des Romeo, Fruituno, etc. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter directement sur Arduino puisque Arduino, je vous le rappelle, est un logiciel open-source et open-hardware. On va regarder les éléments à l'intérieur de notre Arduino Uno que nous, on utilise pour le cours de commande. Premier élément, ça va être le port USB. Donc, c'est par là que vous allez pouvoir pousser votre programme que vous avez fait sur votre ordinateur, puisque vous avez connecté, en fait, votre PC avec la carte Arduino grâce à ce port USB. C'est par là que votre programme va rentrer. Si, par exemple, vous voulez débrancher votre euh, fil USB et vous voulez rendre votre Arduino Uno autonome, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir une alimentation 7 à 12 volts. Ensuite, l'oscillateur, eh bien, c'est lui qui va vous donner une base de temps. Si vous utilisez du temps dans vos applications, dans votre programme, eh bien, c'est grâce à cet oscillateur que vous allez pouvoir faire cela. Ensuite, l'élément le plus important dans notre Arduino, ça va être le microcontrôleur. Donc, Nous, on utilise un microcontrôleur Atmel Atmega328. On va avoir six entrées analogiques, donc par les six entrées analogiques ici, on va pouvoir intégrer des capteurs, par exemple, de luminosité, des potentiomètres, etc. etc. Une d'elles, donc une petite lumière pour nous indiquer si le Arduino est allumé ou éteint. Trois autres DEL pour nous indiquer que le euh, Arduino est en mode programmation. Et deux autres DEL pour nous euh, indiquer qu'on est en communication série, donc transmission et euh, réception. Ensuite, 14 entrées okay, et sorties numériques. Donc, ces entrées ou sorties ces ports ici, ces petites pins, vous allez pouvoir les, euh, les définir comme une entrée ou comme une sortie afin de pouvoir euh, les utiliser dans votre programme. Donc, une entrée, comme je vous l'expliquais un peu tantôt, c'est le fait d'envoyer de des informations dans notre Arduino. Les sorties, c'est ce qui va ressortir de notre Arduino. Donc, par exemple, allumer une LED, faire sortir un son grâce à un buzzer, etc. Ensuite, vous avez le bouton de reset. Au cas où, si votre microcontrôleur vient à faire euh, un petit bug et qu'il euh, freeze, il s'arrête, eh bien, vous pouvez utiliser le bouton reset pour euh, tout remettre à zéro et que votre application reparte de zéro. La liste des caractéristiques techniques de notre Arduino Uno. Donc, Comme je vous ai dit, on avait un microcontrôleur Atmega328 qui travaille avec une tension de 5 volts. Par contre, quand on envoie de la tension à notre Arduino, lui il va se charger de la euh, transformation de cette tension-là. Donc, on lui envoie du 7 à 12 volts. C'est ce qui est recommandé. Okay. Par contre, vous avez une limite, vous pouvez aller aussi bas que 6, par contre, vous ne pouvez pas aller plus bas, vous ne pouvez pas envoyer du 5 volts par exemple. Ce ne sera pas assez pour faire en sorte que votre Arduino Uno fonctionne. Et vous ne pouvez pas aller plus haut que 20 volts. Ensuite, comme je vous ai dit, des entrées-sorties numériques, okay, digital en anglais, et I.O. Donc, Input, Entrée, et Output, sorties, on en a 14, des entrées input analogiques, on en a 6, euh, le courant continu à l'intérieur de notre Arduino, pour les entrées et les sorties, on a 40 mA, c'est euh, bien suffisant pour les applications et les systèmes que nous allons faire durant la session, euh, la flash memory, la RAM, la ROM, le clock speed, donc euh, l'oscillateur à l'intérieur, comme je vous ai montré. Et euh, toutes les euh, caractéristiques physiques. On vient de regarder en détail notre carte Arduino. Là, on va regarder ensemble le logiciel Arduino, le IDE Arduino, l'environnement de développement intégré Arduino. Donc c'est grâce à lui qu'on va pouvoir programmer notre microcontrôleur à l'intérieur de notre Arduino Uno. Donc quand vous ouvrez le logiciel, vous vous trouvez sur cette page ici. Donc cette page, c'est ici que vous allez pouvoir écrire votre euh, programme. Ici, vous allez pouvoir vérifier que votre programme est eh bien correct s'il n'y a pas d'erreur à l'intérieur et ce petit bouton ici va vous permettre d'envoyer le programme à l'intérieur de votre carte. On va voir en détail comment utiliser ce logiciel durant le laboratoire. Le logiciel, à quoi il sert exactement Eh bien il sert à écrire vos programmes, à compiler les programmes. Donc compiler les programmes c'est s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur à l'intérieur de votre programme, mais aussi de le transformer dans un langage que le microcontrôleur puisse utiliser afin d'exécuter les instructions que vous lui avez dites dans le programme. Il sert aussi à se connecter à la carte et à téléverser un programme. Donc, téléverser un programme, ça veut dire qu'on va venir transférer le programme à l'intérieur du microcontrôleur. Et aussi, on peut communiquer avec la carte. Donc, on va pouvoir poser des questions à la carte et celle-ci va pouvoir nous renvoyer des informations, si l'on le souhaite. Si vous avez des questions suite à ce cours, n'hésitez pas à nous envoyer un message, donc soit par Colnet, soit sur notre boîte courriel, soit sur le Discord, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à poser vos questions. Le laboratoire se déroulera ce vendredi et je vous rappelle que la présence de l'équipier de la semaine impaire est requise au collège Lionel Gros. Le deuxième coéquipier devra se connecter à distance à la même heure pour pouvoir travailler en équipe avec son coéquipier sur le laboratoire.